Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Hegel, je suis coordinateur de la maison de lanceurs d'alerte et juriste à la maison des lanceurs d'alerte. La maison de lanceurs d'alerte défend les lanceurs d'alerte en menant des activités de plaidoyer. Nous cherchons à faire en sorte que la loi soit plus favorable aux lanceurs d'alerte. Les activités de plaidoyer, ce n'est pas uniquement interpeller les pouvoirs publics et les députés, mais c'est aussi parfois aller devant les tribunaux dans des affaires importantes pour que le droit change ou pour conserver les acquis. Nous sommes récemment intervenus devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui fixe les normes les plus importantes en matière de droits de l'homme pour 570 millions de citoyens européens. Nous sommes plus précisément intervenus dans l'affaire de Raphaël Allais, lanceur d'alerte des LuxLeaks, pour demander à la Cour de maintenir un standard élevé de protection des lanceurs d'alerte pour bien protéger les lanceurs d'alerte. Pour mener ces activités, nous avons besoin de vos dons. Soutenez les lanceurs d'alerte en soutenant la maison des lanceurs d'alerte.